Mais qu'est-ce que tu lis Je vais t'expliquer. Dans son roman de science-fiction, Isolation, qu'il écrit en 1992, Greg Egan nous embarque dans une société futuriste où le système solaire ainsi que l'humanité sont isolés du reste de l'univers par une étrange bulle. Nous suivons les aventures d'un détective privé à la recherche d'une femme mystérieusement disparue d'un hospice. Au cours de ses enquêtes, il découvre une société secrète qui cherche l'origine de cette bulle et qui conduit des expériences sur la femme disparue. Nous découvrons aussi que cette femme a la propriété d'un objet quantique, c'est-à-dire qu'elle peut se mettre dans un état étalé et même choisir l'état dans lequel elle peut se réduire. Attends, un état quantique se réduire pour une personne De la physique quantique alors qu'on est au niveau macroscopique Oui, mais n'oublie pas qu'on parle ici d'une œuvre de fiction. Mais c'est vrai que ce sera intéressant de voir en quoi les événements du roman diffèrent de la théorie de la physique quantique. On va voir ça en détail. Tout commence en 1924, lorsque Debray introduit la notion de la dualité onde-corpuscule. On peut démontrer cette propriété grâce à l'expérience des fentes d'une Le montage expérimental consiste en un canon qui projette des particules quantiques sur une paroi qui, elle, est percée de deux fentes et est placée devant un écran. On observe alors les impacts des particules sur, euh, sur celui-ci. Dans le cas d'une onde, qui est une propagation d'une perturbation dans un milieu, on observe des franges brillantes et des franges sombres. Et dans le cas d'une corpuscule, qui n'est rien d'autre qu'une distribution discrète de la matière, on observe des impacts répartis au hasard. Exactement, et dans le cas d'un objet quantique, on a les deux aspects. On observe au début de l'expérience des impacts distribués au hasard. Comme on pourrait l'observer pour un objet solide. Cependant, on observe qu'au bout d'une longue période, euh, les impacts euh, ressemblent à une figure d'interférence formée de franges brillantes régulières. Ça me fait penser au chat de Schrödinger, donc on ne sait pas dans quel état il est avant de l'avoir observé. En fait, le chat de Schrödinger est à la fois mort ou vivant. Non, pas exactement, car dans l'expérience de Schrödinger, le chat le vivant est vivant et mort à la fois. Mais c'est une bonne comparaison, car dans l'expérience des fentes de Young, on en déduit que la particule doit passer dans les deux fentes à la fois. Elle doit être représentée par une superposition d'état pour pouvoir interférer avec elle-même. Lorsque la particule atteint l'écran, on dit qu'il y a réduction du paquet d'ondes car la position de la particule est fixée par l'impact. En fait, on observe cette figure d'interférence parce que les particules ont plus de chances d'être à un endroit sur l'écran qu'à un autre. On remarque ici qu'on utilise le mot « chance ». En fait, on raisonne en termes d'amplitude de, de probabilité. On modélise la particule quantique par une fonction d'onde qui est liée à la probabilité qu'elle se situe dans une région de l'espace à un instant donné. Et c'est le fameux Psi. C'est cette fonction d'onde qui caractérise l'objet quantique, cette fonction de l'espace et du temps, et aussi une solution de l'équation de Schrödinger. Sa norme au carré représente une probabilité et respecte la condition de normalisation. En fait, cette norme représente plutôt la densité de probabilité, et c'est bien cette condition de normalisation qui a permis de développer le principe de superposition. Une fonction d'onde est une combinaison linéaire de fonctions bond, solution de l'équation de Schrödinger. Dans le roman Isolation, l'auteur retranscrit bien ce principe de superposition. Le personnage a la capacité de se mettre dans un état étalé, comme la particule quantique, avant l'impact, et a même la capacité de se réduire dans l'état dans lequel il a réussi ce qu'il entreprend. Oui, je vois ce que tu veux dire, et si j'étais le personnage, pour résoudre ce Rubik's Cube, par exemple, j'aurais qu'à me mettre dans un état étalé, et chacun de ces états pourrait tester une combinaison unique, et je n'ai plus qu'à choisir l'état dans lequel j'ai réussi. On a dit que la réduction du paquet d'ondes survenait lors de l'impact de la particule sur l'écran. En vérité, elle advient chaque fois qu'on la mesure. Par exemple, dans l'expérience des formes du si on connaît la forme par laquelle passe une particule, nous n'observons plus de figure d'interférence. Oui, enfin, reste à savoir ce qu'on peut dire par mesure. Dans le roman Isolation, c'est l'homme seul qui a la capacité de réduire le paquet d'ondes grâce à une partie naturelle de son cerveau. Et c'est justement le questionnement sur lequel repose tout le roman. Cette vision est très centrée sur l'homme et permet à l'auteur de trouver une solution à la fois facile et comique pour ce problème qui est toujours d'actualité. Attends, tu viens de dire quoi Eh bien cette hypothèse en est une parmi tant d'autres, et pas la plus plausible d'ailleurs. Oui, par exemple, probabilité dont on parlait plus tôt. En fait, il s'agit de l'interprétation de Copenhague. Pour cette hypothèse, les états quantiques n'ont aucune réalité physique et consistent simplement en un artifice mathématique. On considère aussi que l'observation est faussée car le système de mesure interagit physiquement avec la particule. Cette théorie est soutenue par Bohr et Heisenberg, deux grands physiciens qui sont des fondateurs de la physique quantique. Bohr avance que même sans interaction directe physique entre l'instrument et la particule, le système doit forcément contenir l'instrument car il existe une interaction entre le, la particule et l'instrument, même si elle est à grande distance. Dans l'isolation aussi, on parle de ça. Lorsque le détective veut s'accorder les capacités de la femme quantique, il existe un système femme quantique, plus détective, dans lequel la femme aide le détective à atteindre ses objectifs. Mais il y a l'hypothèse opposée selon laquelle les états quantiques ont bien une réalité physique, ou même celle pour laquelle la réduction du paquet d'ondes n'existerait pas. C'est la théorie des multivers. Dans le roman, le détective éprouve des remords à chaque fois qu'il réduit son paquet d'ondes, car il pense commettre un meurtre massif de milliards de versions de lui qui auraient existé avant la réduction. L'auteur fait référence à cette seconde hypothèse lorsqu'il passe d'une version du détective ayant échoué à une autre version ayant connu le succès. C'est comme si au moment de l'étalement, le monde s'était scindé en univers parallèles multiples dans lequel les choses se produisent différemment. Mais du coup, on fait quoi alors s'il n'y a pas de consensus il reste une hypothèse qui dit que la théorie de la physique quantique n'est pas encore complète. Il existe des incohérences dans l'isolation que l'auteur met lui-même en évidence sur son site. Par exemple celle-ci, le personnage dans un état étalé peut se déplacer librement dans l'espace. Sauf que la moindre interaction entre le personnage ou un grain de matière pourrait suffire à réduire son paquet d'ondes. C'est le phénomène de décohérence. L'autre incohérence est plus subtile. Par exemple, lorsque le détective doit ouvrir un cadenas à code, il n'a qu'à se mettre dans un état étalé et choisir l'état dans lequel il a réussi à entrer la bonne combinaison. En effet, le fait de choisir l'état de succès nous oblige à observer les différents états, ce qui cause la réduction du paquet d'ondes en l'état observé en premier. Franchement, malgré toutes les incohérences faites par l'auteur, il se pose toutes les bonnes questions sur la physique quantique. Donc je te conseille vraiment bien. Tu sais quoi Je vais. Aller.